BFM Business, Intégral Placement, spécial sommet BFM Patrimoine. Nous sommes tout pile à un mois de ce grand rendez-vous patrimonial qui tiendra en fin d'année. Ce sera donc le 6 décembre prochain au Conseil économique, social et environnemental. Et c'est un rendez-vous que BFM Business vous propose en partenariat avec la CNCGP. Et vous en avez pris l'habitude depuis le mois de septembre. Nos partenaires se succèdent à notre micro pour évoquer les grands thèmes de la gestion patrimoniale. Stefano Franchi, bonjour. Bonjour, merci pour Merci votre de nous avoir rejoints. Vous êtes responsable de la distribution en Italie. Pour Trust Team Finance. Dites-nous d'abord un, un petit mot de, de Trust Team. Alors, qui est Trust Team Trust c'est une, une société de gestion de fonds indépendante. Nous gérons aujourd'hui un peu plus d'un milliard d'actifs sous gestion. Elle a été créée dans les années 2000 par deux associés que sont Jean-Sébastien Bellet et Jean-Luc Alain. La particularité de Trust c'est que nous intégrons un critère extra-financier dans notre gestion. Et ce critère, et... ce critère extra-financier, c'est la satisfaction client qui va irriguer notre gamme de fonds, à la fois notre fonds actions que nos fonds mixtes. Comment est-ce que vous êtes capable finalement d'identifier euh, les entreprises qui s'orientent vers euh, bah, leurs clients alors nous avons un process en interne euh, qui s'appelle ROC, ROC pour Return on Customer. C'est un process en trois étapes. Nous avons vu, vu qu'il y avait différentes vertus à s'orienter vers des entreprises qui ont une vraie stratégie client. La première, c'est la fidélité. C'est-à-dire qu'un client qui est satisfait, c'est un client fidèle. C'est un client qui va recommander l'entreprise également. Donc ça, c'est la seconde vertu. Il va en parler autour de lui. Euh, Aujourd'hui, le client avec les réseaux sociaux a une caisse de résonance extrêmement forte. Donc en mettant un avis sur un bien ou un service, ça peut toucher des milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Et enfin, la troisième vertu, après un client fidèle qui en recommande, l'entreprise a un pricing power sur ses clients. Qu'est-ce que ça veut dire exactement C'est-à-dire qu'ils sont moins sensibles aux variations de prix de ses biens ou services. Et donc, elle peut On augmenter. peut leur en demander plus, quoi. Exactement, exactement. Et à travers notre process qui s'appelle ROC, qui est en trois étapes, la première, les deux premières étapes qui sont faites par l'équipe de recherche dirigée par Florence Lagrange, nous allons identifier ces entreprises. Donc la première étape, c'est identifier les entreprises. Nous allons écouter les clients. À travers un panel d'entreprises avec lesquelles nous travaillons, nous avons plus de 40 partenariats d'instituts de sondage, comme Ipsos par exemple, qui est une entreprise avec laquelle nous avons un partenariat. Exclusif depuis 2011. Nous pouvons étudier 17 secteurs. Euh, sur cinq pays et nous avons un panel d'entreprises à la fois côté comme non côté Donc nous pouvons voir l'évolution du taux de satisfaction client de ces entreprises année après année et les comparer avec ce benchmark. Et récemment nous avons développé deux nouveaux partenariats avec Synomia et Toluna. Prenons un exemple Sinomia, est une start-up française qui a développé un algorithme sous le euh, principe de l'intelligence artificielle qui va lire sur les réseaux sociaux les termes de la satisfaction et de l'insatisfaction des clients. Donc nous sommes très orientés clients et nous voulons dans un premier temps identifier ces entreprises. Vous l'avez martelé, j'ai envie ah. de dire, et Ipsos et cette intelligence artificielle, ah. elle est toute tournée, euh, d'ailleurs comme votre volonté, vers le client. Mais pour les émetteurs, pour les entreprises finalement, en quoi est-ce que c'est important aujourd'hui est -ce euh, euh, enfin, voilà, Pourquoi est-ce qu'eux, ils prendraient garde alors, euh, nous, à travers différentes études américaines, nous avons vu qu'il y avait un lien très fort entre la qualité d'une dette d'une entreprise et des clients. Et nous sommes basés sur ces études. Et depuis 2015, notre gamme de fonds mixtes sur la poche taux va euh, investir sur des dettes orientées sur des entreprises orientées satisfaction client. En effet, il y a trois vertus. La première, et pas des moindres, ça éloigne le risque de défaut, qui est le risque majeur lorsqu'on achète une obligation. Euh, comment bah, Tout simplement parce qu'ils ont cette gamme de clients fidèles qui va générer du classement flow régulier qui va permettre à l'entreprise de, de se développer et qui va être en phase de croissance. Et donc, finalement, nous éloignons petit à petit ce risque de défaut. La deuxième vertu, vertu c'est un vivier d'idées pour Trustim. Nous allons avoir des sujets, nous allons utiliser des sujets que le marché ne regarderait pas forcément. Ça a été le cas, par exemple, pour, pour Picard ou la Massif. Ce sont des, des entreprises qui ne sont pas cotées, mais qui ont émis de la dette et nous avons acheté ces entreprises-là, cette dette. Pourquoi Parce que finalement, ils sont leaders dans leur secteur et ce sont des entreprises de qualité. Et la dernière vertu, et pas des moindres, c'est que ces entreprises-là offrent une petite rentabilité supplémentaire, un petit yield supplémentaire. Prenons deux exemples. Récemment, nous avons acheté UCB. Euh, qui est dans le leader pharmaceutique B2B euh, en Belgique et au Luxembourg. Nous l'avons acheté avec un rating A- euh, échéance 2023, un taux de rendement de 1,5. Si nous la comparons avec une autre obligation dans le même secteur qui est Fresenius, euh, pour les mêmes caractéristiques, son taux de rendement est de 1,2. Donc nous oui. voyons un petit écart. pour prendre un deuxième exemple. toujours bon à prendre. Hein. <rire> oui, c'est toujours <rire> bon à prendre, en effet. Nous pouvons prendre un deuxième exemple euh, c'est euh, NH Hotel. C'est le secteur de l'hôtellerie, c'est un secteur qui souffre un peu. Pourquoi Parce qu'il y a eu le développement de certaines plateformes intermédiaires comme Booking.com et beaucoup ont perdu leur connexion directe avec le client et donc leurs marges sont rétrécés, réduites. Et notre objectif, c'est de trouver ces entreprises qui ont un vrai lien direct avec le client, qui sont plus robustes. Et nous avons acheté NH Hotel avec une échéance toujours 2023, Rating BB- avec un taux de rendement de 2,9. Et si nous la comparons avec Accor Hotel qui est pareil dans le même secteur avec les mêmes caractéristiques, elle a un taux de rendement de 1. Donc il y a une vraie volonté de trouver ce type d'entreprise. Et, et cette logique, elle s'applique donc euh, à tous vos fonds Exactement, ça s'applique à la fois dans nos fonds actions, donc euh, Trostim Rock, Trostim Rock Europe, Trostim euh, Rock PME et aussi dans nos fonds mixtes qui seront Trostim euh, Rock Flex et Trostim Optimum. Aujourd'hui, notre fonds mixte Trostim Optimum est un des fonds qui est en train de croître le plus. C'est un fonds qui a comme volonté de contrôler et d'encadrer les risques. Nous allons vouloir encadrer différents risques qui sont inhérents au marché. Euh, le premier, c'est ce fameux risque de défaut. Euh, et pourquoi euh, Comment nous l'encadrons ben, On a sur des entreprises orientées à satisfaction client. Comme nous l'avons vu précédemment, ces entreprises plus robustes que les autres. Et, et ça fonctionne aujourd'hui ça, ça, ça donne des résultats Enfin, Parce qu'il faut à un moment euh, Alors ça fonctionne. être sonnant et trébuchant. Ça fonctionne plutôt bien. On va voir sur le site par exemple, quant à Lys, euh, dans la catégorie euh, Europe prudent, notre fonds a 5 étoiles sur 5 et il fait partie des leaders en termes de couple performance-risque. C'est un fonds qui se veut prudent, averse au risque, mais tout en dégageant de la performance sur du long terme. Euh, personnellement, sur le marché italien, je vois que ce fonds a un potentiel de développement très fort. Donc, euh, C'est un fonds qui va continuer à croître et le fait que nous arrivons à trouver maintenant de la dette compris entre 1,5 et 2% ben nous sommes en train de faire évoluer le TRI de notre fonds ce qui est plutôt positif et eh bien voilà quelques idées de plus finalement pour compléter une forme de gestion patrimoniale. Merci beaucoup Stefano Franchi, on vous retrouvera bien évidemment pour Trust Team euh, dans un mois tout pile euh, lors de ce sommet BFM Patrimoine organisé donc au Conseil économique, social et environnemental Place Diena. Ce sera le 6 décembre prochain, c'est organisé par BFM Business en partenariat avec la CNCGP. Le sommet BFM Patrimoine avec la CNCGP le 6 décembre sur BFM Business.